Attends, je le vois pas ouais, barré, attends. moi. J'entends du gueuler à fond dehors, là. Ouais, il y a du monde. Combien d'eux Je sais pas, j'ai juste vu des flammes. Ça, ça vient par la passerelle. Faut tendre une embuscade, là. On retourne, on tourne sur le, on retourne sur le boucher. Ouais. Et puis. Euh... Et puis en plus j'ai un bâton de dynamite. Ouais, d'accord. J'ai repris la bombe aveuglante du coup qui a été déjà achetée. Ouais. Bon, bon, on va faire comme tout à l'heure, ça nous a porté chance. Ouais. Il au même endroit, c'est bon, je vais... Okay. Ok. contre, euh... je le vois pas, ouais, Barré, attends. moi. Attends, J'entends du gueuler à fond dehors, là. Ouais, il y a du monde. Combien deux Je sais pas, j'ai juste vu des flammes. Ça, ça, vient par la passerelle. Faut tendre une embuscade, là. Et okay, je reste accroupi dans mon coin, là. J'ai que le pistolet pour tirer de loin, donc. Euh, oui, ils temps, ils vont aller à l'indice, forcément. Je referme la porte derrière toi. Ok. S'il veut y rentrer, je les tuerai dans le dos. Tu vas rentrer ailleurs, tu me le dis. Je vais de l'autre côté, parce que je vois pas... Il y a une porte qui est verrouillée là. Ok, j'ai repéré l'autre porte. Ils ont tiré. C'est loin de moi par contre. Ils ont peut-être fait un tour bizarre. Ouais c'est loin hein, c'est loin côté sud-ouest ou ouest, ouest d'après moi C'est peut-être ouais, pas je les mêmes d'ailleurs mais c'était plus près, c'était côté est euh, sur le pont. Merde, je ouais. retourne me cacher. Attends c'est quoi ça zombie ça Ah putain c'est une mouche en plus. Ça vient pas vers moi hein. Ah j'entends de ouais, l'eau, je... si. Je crois que ça vient vers moi. S'ils si sont deux, j'aurais sûrement pas les deux. Ça vient vers moi, il est là. J'en ai eu un. je recharge. Ok, je suis juste derrière la porte prêt à tirer s'il si monte genre à l'échelle ou quoi. C'est peut-être un solitaire. Il y a plus de bruit. Attends, je vais aller voir dans la descente et si je meurs, tu sors où il est. Il m'a pas vu, il était surpris le pauvre. À mon avis c'était un solitaire. On va peut-être essayer de le brûler. Bon, il y avait des tirs, on aurait peut-être pu... Enfin, je pense qu'ils sont loin, mais peut-être qu'ils viennent vers nous aussi, imagine. T'as une torche ou un truc pour brûler pour dans le doute, dans le coin non Ouais, à l'intérieur, ah. ouais. Ah, J'en ai une, ok. Bah, jette un oeil, moi j'ai je une torche, on va voir ce que ça fait. Mais écoute, il y a la, la seule porte qui est accessible, il <rire> y a une mouche euh, qui est à côté, donc... Euh... Ok. Je vais retourner voir quand même du côté de la passerelle là. S'il si s'approche pas de ce côté là tout doucement. C'est bizarre qu'il ait pas suivi son pote, mais bon, tout est possible. Ah ouais, mais il a pas été discret avec son truc de... Putain. Bon, il brûle. A mon avis, c'était un solitaire parce qu'il y a tellement de trucs autour que l'autre il pourrait pas être aussi discret, je pense. Donc faut prendre une décision. Soit on. Parce que si on restait, on perd peut-être du temps. Ouais, ouais, mais on ressort. Au pire, à deux, je pense qu'il y aura une chance de alors, vers où Vers la cabane des cyprès ou est-ce qu'on part de l'autre côté C'est ça la question. Bah vers l'objectif quand même. Hein. Donc plutôt l'abattoir alors. Ouais. Euh, oui pardon, ah non mais je me voyais pas là, je me voyais au ranch, je sais pas pourquoi, bizarrement. Euh, oui, vers l'abattoir, bah oui. Je descends de l'échelle, écoute, si je meurs, tu diras à ma mère que je suis désolé. T'es bon De toute façon je suis pas mort. Ok, je descends. Ça tire non J'ai rien entendu ah, C'était très très loin et je suis pas sûr que c'était un tir Tu vas t'entends Ouais Ouest. Ouais. ouais plein Ouest ouais j'ai entendu Plein Ouest, bah c'est un peu vers où on va mais c'était méga loin Ouais Encore euh, ouais, on devrait peut-être Est-ce euh... qu'on accélère Ouais Attends c'est... Ouais. ouais ça arrête pas de tirer ouais ils sont sur le boss. Ça tire autant. Je suis dans l'eau pour éviter les corbeaux. Moi je suis dans l'eau aussi là. Donc c'est dire que le boss il serait quoi à L'église alors peut-être non ça, ça tire, ça arrête pas de tirer, ouais c'est forcément le boss. C'est l'église après toi Pour moi ce serait l'église. Parce que là le rank, il est trop loin non Ah je sais pas, ça a l'air quand même d'être plein ouest devant nous quand même. On prend un indice en passant ou est-ce qu'on en rush euh, bah s'il y en a un qui est vraiment à côté de nous euh, quoi quoi ouais, les deux les indices sont encore du côté de l'église. Là l'abattoir, on a un indice là, ouais, qui est plein ouest aussi. Ah, ah c'est bah, le ranch, c'est peut-être que peut le boss il est pas là-bas. Ouais. ouais. Et tu vois il y cadavre. des oh, cadavres Ouais, c'est pas un cadavre. Tu l'as OK. Il s'énerve en plus Ou alors c'est deux équipes qui s'affrontent Dans tous les cas on a un truc à faire là je pense Ouais Je sens plus rien C'est ouf ça Qu'est-ce qu'ils foutent Oh merde la vache ouais. ils l'ont eu faut se dépêcher. Faut se dépêcher avant que, avant qu'il puisse nous repérer. Pour l'instant, il peut pas. Par contre, va falloir être super prudent à l'approche, quoi. Merde. Au moment où je dis ça, bon, on est un peu loin, de toute façon. Ils ont pas perdu de temps, les bâtards. Tiens, il y a un boss. Ah, t'es loin où Je te vois plus. Peut-être à gauche. Bah, je vais direct sur l'objectif en fait. Toi aussi je pense, mais par un chemin détourné. Ouais. Bon, on n'est pas vu à l'approche, ça c'est une bonne chose. Par contre, ils peuvent être n'importe où. Soit ils se mettent dedans comme des aïe soit ils sont sortis et là c'est dangereux. Fais gaffe au corbeau et tout si tu peux. Ouais, ça va pour l'instant, c'est safe. De toute façon, faut qu'on reste séparés. C'est là. C'est okay, sûrement ouais. la grande baraque qui est face à toi, ouais. On va avancer séparément, écoute. Hein. Ouais. Là, il y a un boss et une et une mouche, donc ils sont pas passés par là. C'est quoi là-bas C'est un mec ou c'est un, zo un zombie, je crois Non, c'est un cadavre, c'est un décor. On ouvre les oreilles. J'entends marcher dedans. Ok, je passe par la gauche. Il y a, des fois, il y a des petits trous dans le mur, si tu vois un petit trou... J'ai une vue dedans là. Ok. Je vois personne. Je fais le tour là, je vois rien pour l'instant. Je le vois, putain, je le vois cet il vient de passer devant moi, il vient de passer devant moi Mais il s'arrête pas Trop risqué J'ai une trappe moi je peux rentrer Par au tu... dessus Tu peux pas le sauter par au tu... dessus oh Non par en se Je le vois Pierre Il va paniquer je vais le ramasser Joli Tu l'as tué hey, Sérieux ouais, bien joué putain Attends y'a peut-être un deuxième Je rentre et je ferme derrière moi Essaye de rentrer aussi On le prend en sandwich S'il si tue l'un de nous on le retrouve on le tue Ça court y a, il y en a un Ouais il est sur son pote Tu peux le tuer Headshot Oh mec t'es un génie T'es un putain de génie Regarde les, ils sont côte à côte comme des frères. <rire> oh, c'est mignon. Oh, les deux headshots de l'enfer, ils doivent être dingues. Ça fait 3 kills. Carte mise à jour. Alors, est-ce qu'on attend avant de ramasser Est-ce qu'on tente l'araignée Faut se demander avant de ramasser. On a tué 3, donc 2 équipes quoi. Moi, je pense qu'on peut le tenter. Ouais, ouais c'est ce que j'allais dire. Je réfléchissais, mais ça se tente là voilà, on est plus en danger. Je vais faire un petit coup de F mais vite fait parce que là faut qu'on en garde pour après. Là on est tout seul. Ok, allez go. On va aller vers le vieux crématorium, c'est le plus proche. Ça, on va ressortir par où je suis rentré là, ici. Là, regarde par où je suis rentré et je le visais, de... on voit la, la montée là. Ah tu l'as eu là-dedans la vache Il était accroupi et je voyais la tête. Énorme. Comme quoi tu vois courir dans le machin c'est la pire idée du monde. Hein. Ouais, tu te le... direct ouais. ouais, alors que prendre de la hauteur comme j'ai fait tout à l'heure ça servait à rien mais... Je pense que c'est la solution la plus safe. Attends je t'ai perdu t'es où Ah merde lui t'es parti à gauche. Je suis parti direct dans le crématorium, je pense que c'est dedans. Il y a des munitions ici, je sais pas si on a besoin. Non ça va, je check deux balles du coup. Ah le mec, le pro gamer. Bon est-ce qu'on trouverait l'indice sans le F, ça va être compliqué peut-être. Je crois qu'il a l'air d'être là-bas, non Donc, ici. Il est jamais vraiment rentré. Ah, ah non, il est pas là l'indice. Je vais ressortir, et je vais mettre un tout petit coup de F. Ok. C'est un zombie. Merde, je le vois pas. Euh... Ah si là-bas. On n'y était pas du tout. Il y a un boss et des corbeaux et tout. Je vais voir si on peut pas contourner. que le boss est peut-être là. Ah oui, il va être devant l'indice comme d'hab. Ah, je l'aime pas celui-là en plus. Il faudrait le cramer, non Ouais. En bas, là, il faudrait retourner en bas, j'ai vu une 4, je vais bah, juste devant toi, regarde. Ah oui, exact. Ah, tu la prends Ok. Du coup, et eh ben, je vais tirer tout ce que je peux. Tu la tiens vraiment bizarrement. On va faire une faux on les a pas tout tués. Il faut. Merde, il y a les zombies avec. Viens là. On va le laisser brûler. Il brûle, il brûle. A gauche c'est quoi Zourri ce Mouche ah Merde, on a des mouches Ah je me mets tout à côté, je sais pas pourquoi. Bon lui il est pas mort par contre hein, il va falloir qu'on le finisse. Y'a pas eu autre copilote en bas je crois, me semble qu'il y en avait une. C'est bon, une balle. <rire> ah bah, bon bah. Ça, ça va le feu lui a bien fait mal. Ouais j'avoue. Fais gaffe parce qu'il a pas encore une sans une elles sont mortes je crois. Père de l'œil ouvert qu'il y aurait des bâtards autour. Quand je suis mid là, je vais peut-être attendre avant de me soigner. crois que si on nous traque. Bah, euh, moi euh, bah moi j'ai trois bandages là, je peux, je peux te bander euh, ouais, ouais, ouais. Ah bah t'en as aussi trois du coup Bah vas-y ouais. prends-en, hein, c'est bon, on a de la marge. T'as combien de, de temps de vision toi 10, je l'ai pas utilisé encore. Ah bah vas-y, alors essaie de spotter l'indice euh, globalement, grossièrement. Ok, je l'ai droit euh, entre 30 et 45, juste à côté de Nord-Est. D'accord. Bah tu vois où il y a le zombie, c'est pile dans la direction. D'accord. Plutôt dedans ça, ou suis un peu à gauche. Euh, ouais, ça a l'air d'être dedans quand même. Ok. Ah y'a deux zombies, je prends le premier. Ouais ok, je prends le deuxième. On va passer, on va bien tirer à droite. Ah il y a une autre mouche là-haut, va falloir qu'on l'abuse je pense. Et du coup, qui t'a tiré... Euh... Ah je sais pas. Puis là on n'aura pas le choix. Hein. Quoi que... Ah mais si on passe en dessous là et qu'elle nous voit... Enfin qu'elle nous entend et qu'elle envoie ses mouches on pourra plus tirer dessus. C'est ça qui me fait C'est légèrement à droite le... Tu vois la rampe C'est légèrement à droite de la rampe à l'intérieur. Bah Donc, on monte par... Euh... Ah, mais, par où on monte aussi. Bah là, là où elle. Il... C'est pas un boss non C'est même pas un boss. Non j'ai deux zombies qui m'ont vu, je crois. gaffe, ouais, il est pas mort. Ouais merci. Je reviens à l'autre. Ouais. C'est bon en fait j'aurais eu le temps. Et là au moins, hein. voilà, on va jouer safe. Ouais. Y'a pas d'échelle, y'a rien hein. Bah là si on prend le grand truc ça fait une rampe qui remonte, mais je vois qu'il y a un petit passage à gauche. Il enfin, y a là. un boss encore au-dessus hein. C'est vraiment risqué. Tu oui. risques d'agro le boss que dessus non Les mouches as les mou Bah oui Oh il y a deux boss là haut Ah c'est puant Tu devrais voir si l'indice il est pas juste en bas quoi Dans 5 cul de sac ouais 5 cul de sac ah, y a pas de orange autour de nous je pense qu'on va... Fais gaffe qu qu'il y a une mouche À la tuer Attends, parce que là, les mouches me courent après. Ah, bah je vais la buter alors. Là, je cours. C'est bon. Ok, parfait, merci. Euh, le boss, il est devant un truc explosif, j'ai envie de tirer le truc explosif, moi. Ouais. Ça pète, j'espère. Oui. Quand il meurt pas, ça m'embête. Attends, j'ai une loupiote là, là où je suis, je vais le cramer en plus. Oh ils crament déjà, attends, attends, si c'est bon, ils sont, ils sont sensibles au feu ceux-là. Ah mais s'il si nous plaît qu'on peut juste activer, d'accord. Ah il y a l'autre boss qui va venir vers moi, il va passer dans le feu. Ah ils aiment vraiment pas le feu, c'est bon ça. Bon on a fait un boucan d'enfer maintenant, il n'y a plus qu'à trouver l'indice. Je suis dans le sous-sol là, je regarde si c'est pas dans le sous-sol, je viens de faire deux zombies. J'entends des chiens, Non, c'est peut-être moi qui les ai affolés. Bon c'est pas au sous-sol, je pense que ça va être rez-de-chaussée. Je trouve pas d'entrée qui me plaise. C'est moi. Hein. Si t'es dehors, mets un petit coup de F peut-être pour avoir une indication à l'étage au rez-de-chaussée ouais, Je crois que je suis trop près, je vois rien. Je monte à l'étage. Ok. Ça n'a pas l'air d'être à mon niveau. J'espère qu'on est dans le bon bâtiment. Ah ouais c'est là. C'était pas juste derrière le boss, je vais aller voir. Ça arrive ouais, mais il y avait du feu j'y suis pas allé voir du coup ouais c'est ouais, il était juste derrière le boss okay. bon je l'ai bon bah on y est, ah ouais euh bah moi je parierais sur la ferme d'Alice tu vois il y a un zombie devant l'escalier où tu veux, ah bah non t'es déjà en bas ça va ouais, j'en fais le grand tour même parce que j'ai a le boss de l'autre côté j'ai pas envie d'aller voir Je sors un peu de tout ce bordel puis je t'attends devant. Devant les quais. Fais gaffe, a un autre qui s'est levé, je sais pas où t'es. Putain, y'a un chien. Pute-le, prends pas de risque. Si t'as buté, si t'as vu, tu le butes. Non mais il est coincé. Ah ouais, bon je le bute. Y'en a d'autres, j'entends des chiens c'était chaud, il m'a chargé. Un petit coup de œuf peut-être là oh, J'ai l'impression qu'on est tout seul. Hein. On en ferait un dernier juste avant le... d'attaquer le boss. Alors moi il me reste 3 secondes par contre comme j'ai fait un vrai tour non. complet là. Ah, il me reste 7. Bah, c'est pas ici. D'ailleurs j'ai pas... tu peux essayer de voir où il est l'indice Si tu peux. Ouais c'est euh, là où il y a le boss. Mais il est où le boss Ah le boss c'est bah, pas ça tu veux dire ouais, ouais, Bah oui. Pas ça, ouais. oui, oui, oui On n'a pas une lanterne là Tiens il y en a une là mais... euh... J'arrive pas à l'attraper Non Non plus. T'es dans la première baraque si il ouais. y en a forcément rien à voir. Il fait un zombie qui t'a vu Ouais. j'en ai une de lanterne c'est bon pas eu le temps de sortir, bon c'est pas grave, c'est la grande barre, elle va remonter. J'en ai une, j'en ai une. Ah ok. C'est un zombie qui m'a vu. J'ai refait plein de munitions comme ça. J'en ai une aussi si besoin. Ouais, a... ah, a... il ouais, y, a... ouais, y a un sensu Oh bah on va peut-être l'éviter... Ah bah c'est même pas là dis donc C'est à l'élevage euh, du coup euh, On tire par la gauche, on fait le tour du bâtiment. Faut pas se le taper. Ouais. Euh attends, je peux pas me débarrasser de la, la loupiote sans l'acheter moi. Je suis change d'arbre. Je a de mouches devant. Moi je vote pour la liquidation de euh, quoi Quoique en tirant à droite. Ouais. Merde j'entends des... Attends j'avance un peu, je crois que j'ai des ennuis. Ouais, viens vers moi, cours vers moi, il y a deux zombies. Juste pas affoler les, les sorcières derrière là. Ouais, fais gaffe, il des corbeaux aussi derrière nous. Ça là, j'ai envie de te dire, ça m'en met un peu moins parce que je te suis... je dis, je mettrais serais... ma main à couper qu'on a... a tué tout le monde. Ah c'était pour les mouches hein, c'était pas pour... Ah là, pour ouais. pas attirer les mouches ouais oui t'as raison ouais. ouais Alors là par contre le portail est ouvert, c'est vrai qu'il soit ouvert je sais plus Pas censé être fermé, oui ils sont peut-être morts en essayant de la tuer du coup Bon on nous mettre un, coup, un petit coup de pouvoir Bah j'en mets un Vas-y fais un petit tour bon, regarde Il me reste plus que 5 secondes Moi 3, ici c'est fermé oh, bah, Attends il y a une hache Je vais oh, y aller à la hache vas-y ouais Ah, j'y suis. Ok. Ah il y a des poulets, il y a un boss, je reviens, je reviens. <rire> ok. Bah tiens, je te laisse ma porte, je vais aller en chercher une autre. Donc. Ouais, d'accord. Merde, des zombies. Je sais pas combien. Je suis avec toi, je suis avec toi. Et y on a beaucoup à droite aussi. Il y en a qu'un. Là-bas, ils viennent vers moi, je crois. Il y en a un deuxième, je vais le faire. Tu te prends Ok. Je vais prendre celui qui arrive à droite, là. Il m'a vu de loin, lui, par rapport à ses potes. Il y en a encore deux qui arrivent, là. Très bien, ils sont répartis. Ah, troisième encore. Je peux le faire. Ok, donc là, tu vois, il y a une porte. Ce qui veut dire que moi, je pourrais me mettre là et toi, euh, bah là où j'avais ouvert. Si tu vois où c'est. Ouais, parfait. Ouais. Non, je ne sais pas où est cette pute. Je l'entends juste quitter, pas loin. Ah, elle doit être cachée quelque part à un étage. Comment la réveiller Je suis rentré, je me prépare à me barrer en courant. Il a tiré avec du bruit, ça marche pas. J'allume le générateur, ça l'énerve non Oh putain elle vient passer devant voilà. la pute. Du coup j'ai tiré une balle à côté, avec le stress. Je pense qu'elle est encore de mon côté. Ah, la pièce c'est immense, je suis obligé de m'approcher, ça fait chier. Ah putain, je me casse trop vite. J'ai allumé le générateur. Ça va l'énerver, je pense. Putain, je l'ai raté. J'aimerais bien monter en hauteur quand même, c'est si bon déjà qu'elle qu cavale là-haut. J'ai essayé de voir s'il n'y a pas un accès. Ah mais y'a un boss aussi Putain j'ai raté Je la vois mais je peux pas tirer dessus là moyen d'aller, d'accéder en haut je crois. Ouais. Bon là si elle vient me pécho. Merde putain je suis dans son poison, quel con. Tu vas douiller un petit moment, et après ça ira mieux. Ah ça va, elle avait déjà craché en fait euh... J'ai mis une balle mais j'avais trop peur qu'elle crache, je suis sorti. si elle est sensible au feu, je crois pas. Hein. Je sais plus. Putain, la vache. Ah, oh, elle m'a eu aussi. Je suis sorti de la vague de poison pour pas perdre mon carré. J'attends un peu de récupérer du poison. Okay. J'ai envie de jeter une lanterne pour voir. J'en ai une à la main aussi, je vais essayer. Oh, parce qu'elle va tellement vite. Elle est chez toi là Non. Tiens, crame. Oh, tu as fait des dégâts non Je crois. Ouais, je me demande si j'ai touché en fait. Ah, je la vois, mais bon, tu es allé au plafond, c'est mort avec les lanterne. Merde, elle a bougé justement. Je l'avais touché hein, mais elle arrête pas de bouger. Deg Elle est dans le feu, non Si elle est dans le feu. Je crois. Ouais. Ouais. Elle perd un peu, c'est bien. Nickel. Enfin, en fait, faut tu vois, tu regardes les spots où elle va et souvent elle retourne toujours au même spot. Donc si tu mets le feu là où elle est sur son spot, après c'est pas ça qui va la tuer, mais. Oh, ça va elle est presque midlife faut juste sortir du nuage de poison quand t'es empoisonné pour pas perdre trop ouais par contre j'ai manqué de bastos hein je suis bientôt à que... ah, elle est rapide hein. ah, elle s'arrête pas longtemps Bien douillé mon dernier chargeur pour moi, mon dernier barrier. Après sera le pont. Il ya des munitions juste à ma droite. là. Attends, tiens, je la vois là. Ah, vas-y, alors si, tu peux. si on se met à deux, on peut la tuer rapidement, même quitte à être empoisonné. va allemands empoisonnés. Ok vas-y recule tranquille. Joli. Ah, elle a plus rien là. Je mets mes dernières cartouches dans mon pistolet et on va la finir. Il des munitions ici, prends-les. Euh, attends. Là, c'est de l'autre côté. On va commencer à expulser de toute façon. Comment on sait qu'on est tout seul Yes, merci. Eh ben, il a fait rondement mené Ouais, et puis là on est bien parce qu'on va pouvoir surveiller les escaliers. Ouais, si vraiment il y avait un campeur. De toute façon, on peut déjà scanner. Euh... Comme il me reste 3 ouais. secondes, si tu veux en mettre un petit coup, faire une, un petit tour sur toi-même. Derrière. Bon, bah tu vois. Bon, il me reste 3 secondes aussi Par contre les sorties elles sont loin oh Euh ah oui, Alors qu'on aille au poisson chat quoi Ah t'avais raison récupère des secondes Tu avais ouais, raison 10, ouais. Voilà le bonus XP il va être indécent Ouais plus, plus ces trois mecs euh, les deux boss tous les indices, au nombre de zombies, parce que ça fait quand même un peu de d'XP à France. Ouais, tout à fait. J'ai refait plein de munitions. Bon bah là on y va au gun, hein. on y va comme des cowboys Ah oui là, là oui. Plein sud-est, est-ce que t'as besoin de soins au cas où euh, Bah il me reste encore deux soins, hein, donc... Euh... Ah bah non. Je, le... je me suis fait empoisonner, mais je me suis barré tout de suite, du coup... Euh... puis la première barre, elle est assez grande en plus. Ah ça c'est bien d'avoir une grande barre. Euh... j'aime pas trop être dans le trou, là. ou oh, après tout. Euh Ouais, tout petit dégâts de chute. Ouais, tout petit aussi. bien qu'il y ait pas des... ça aurait été marrant qu'il y ait des espèces de loups-garous dans la forêt, comme ça. C'est pas des vieux ouais, chiens... Un chien en, mais... en face. Ouais. Un vrai loup-garou, qui peut te traquer comme ça dans la forêt. Ce serait marrant. Ouais. Oh merde on a tiré sur le même eh Joli. Oh c'est pas compris. Ouais. T'étais blessé Non non même pas. Il a pas eu le ah, temps, fou. tu l'as buté juste avant. Et il y en a encore un. Voilà. Ah Il fait pas assez mal mon flingue, même en visant la tête. Là ah, moi je vais headshot. Je suis vraiment content du Kaloel, -well, tu vois. Autant il a pas toutes les qualités, autant il envoie des putains de pruneaux. Ouais, non, moi il fait pas très mal mais en fait il est quand même ultra stable, t'as vu j'ai mis quand même deux headshots à 15-20 mètres, un peu moins quand même, à ouais, 15 mètres. En PVP c'est bien mais contre les monstres c'est moins bien, bah après on se complète, hein, c'est l'idée. Hein. Ouais. Vos oh, Et on peut les buter tiens. Oui on peut. Ah bah oui du coup, euh, même les poules et tout c'est peut-être ça qu'il faut faire si on est sûr d'être tranquille au début, ah mais bah, on fait du bruit quoi. Bah, ou alors faut qu'on ait le pistolet silencieux quoi. Ouais ou l'arbalète ouais. Il à droite j'imagine. On est en train de se mettre dans un pétrin là, il y a des boss et tout. allez eh, tout droit j'ai mieux. va le boss justement, ça fera des points en plus. Vas-y. Oh merde sur moi Qu'est-ce qu'il fout là lui Je me suis fait peur là. tiens. tiens. Non, mais... Eh oh ah, Je me suis quand même fait peur. Parce que je sais pas d'où il est sorti celui-là. Bah moi non plus, ouais, je l'ai pas vu, je pense qu'il s'est relevé, il devait être par terre. Ouais. On va éviter le boss. Après on pourrait passer la journée à tuer tout ce qu'il y a sur la carte, mais bon. Le plus gros bonus c'est bah quand là, même la prime de... Là, là j'avais un, un truc, euh, une lanterne, c'était l'occasion de le de buter gratis. Quoi. Non, ouais, t'es heureusement. J'ai remis un coup de F au cas où. Ouais, l'un doit être les derniers. Oh là oui je pense, manifestement. Ça serait fait traquer depuis longtemps quand même. Je me soigne pour le principe parce que sinon je suis devoir payer pour euh... Ouais, attention à droite pas si j'ai pas entendu euh... des chiens non. T'es vivant toi Non enfin, t'es mort, toi aussi ouais. Ok c'est au bout du chemin, à gauche normalement. Enfin, pas là après à gauche. Ok. Oui je m'en occupe. Et je m'en occupe. <rire> comme... Oh mais comme il a glissé sur 20 mètres en plus le cadavre Ouais Ça peut être une épreuve de curling quoi <rire> Et c'est là normalement Ouais Ah je vois les phares ouais Tiens toi d'essayer d'aller plus loin que moi quoi qu'il va pas glisser dans l'eau mais Oh Merde. Oh. Oh, Merde. <rire> oh putain Pardon il a vraiment ses limites euh... Putain mais c'est là Ah oui c'est vraiment à courte portée ou alors c'est que t'as retiré ton.. ton aimbot là T'avais un. T'avais un chip pour tirer tout à l'heure Non non non moi j'étais plus près quand même contre les, contre les, euh, contre les joueurs. Je sais pas ce qui m'aurait tient de te casser la gueule. ouais Fais gaffe. Écoute-moi bien Michel <rire> Quoi Qu'est-ce qu'il a Roger Le bateau il est à moi. On va le partager <rire> <laughs> I did this